Ok, donc là on se retrouve sur mon compte Instagram où on peut d'ailleurs voir que je n'ai que 302 abonnés. Ensuite on ouvre l'application Fast Followers dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Puis on va accepter leurs conditions et essayer de se connecter. On clique sur Connecter et je vous conseille ici de mettre les identifiants d'un de vos comptes secondaires ou faux compte. Une fois qu'on est connecté, on pourra gagner des points qu'on va ensuite transformer en followers ou likes. Pour ça, on va cliquer sur le bouton un Free Points et choisir des likes ou followers. On devra donc sur cette interface, cliquer sur le bouton Like à chaque fois pour gagner des points. On fera la même chose avec le bouton Follow pour gagner des points en s'abonnant à des comptes. Après ça, pour recevoir des followers, on clique sur earn Followers. Ensuite, ici, on va juste saisir le nom de l'utilisateur qu'on souhaite booster et cliquer après sur Rechercher. Moi, je vais mettre le mien. Maintenant, on règle le nombre de followers qu'on veut avant de valider. Malheureusement pour moi, il faut commander au moins 20 followers et je n'ai pas assez de points pour ça. Donc, je vais aller continuer d'en gagner. Là c'est bon, j'ai 1600 points qui donnent 20 abonnés donc je vais lancer ma campagne de followers. Elle s'affiche ici comme tu peux le voir et maintenant tout ce qu'on va faire c'est d'attendre qu'elle soit terminée. Ok là c'est fini, du coup je vais me rendre sur mon compte IG pour qu'on confirme qu'il y a en effet un boost d'abonnés même si ce n'est pas exactement plus de 20. Néanmoins l'appui marche plutôt bien et on a eu nos followers en quelques minutes seulement.